All huh? Donc je, je vous remercie d'être là, donc euh, comme vous l'entendez de, de, euh, de ma voix, je, suis, je ne suis pas française, donc j'ai un accent et quelques j'ai fait encore des erreurs dans votre très belle langue. Donc euh, j'espère que vous me comprendrez quand même et que vous me pardonnerez pour ça. Donc aujourd'hui, je suis venue vous parler de l'océan, de l'océan au cœur du climat, parce qu'on entend parler beaucoup euh, des climats, des changements atmosphériques, d'événements extrêmes, mais rarement on s'interroge sur la place de l'océan dans ces systèmes climatiques, qui est pourtant essentiel déjà dans son fonctionnement, sans parler du changement climatique. Donc, on, on, comme je ne sais pas quel, quel horizon vous avez tous, on va répondre à les choses un peu dans l'ordre. Et donc, je vous présente ici notre belle planète, notre belle planète avec son système climatique. Donc, vous voyez les bleus. Elle est bleue parce qu'il y a beaucoup d'océans. 70 de sa surface est recouverte par des océans. Et on voit un peu l'atmosphère avec les nuages. et On voit les continents. Et dans les, sur les continents, on voit de la couleur verte qui est la biosphère. On a de la biosphère aussi dans l'océan, tout, tout ce qui est vivant. Mais dans cette photographie prise de l'espace, on voit essentiellement la biosphère terrestre. Donc l'atmosphère, vous pouvez... Pas la voir autrement que par la présence des nuages, parce que justement, elle est transparente au rayonnement solaire. Et c'est ça qui fait toute la différence dans les systèmes climatiques par rapport à l'océan. L'océan qui n'est pas du tout transparent, vous ne pouvez pas voir les fonds océaniques, parce que lui, il absorbe la lumière. Donc, avant de parler de ces systèmes, on va juste faire un petit tour par ce qu'on commence à discuter aujourd'hui en écologie ce sont les limites environnementales de, la, de notre planète. Donc, euh, il y a différentes limites. Quand c'est vert, tout va bien. Quand ça devient jaune, on commence à être à risque. Et quand c'est rouge, est quand même un, on est bien au-delà du risque. Et on va parler des différents compartiments, dont les changements climatiques est une de ces compartiments. Qui, font, euh, qui, euh, qui mettent un peu sous pression, ou oh non, notre planète. Donc on a la biosphère, l'occupation des sols, l'utilisation de l'eau douce, les flux biochimiques, donc euh, par exemple tout ce qu'on met comme un élément nutritif dans nos cultures pour avoir de l'agriculture. On parlera aussi un peu d'acidification des océans. Vous connaissez un peu l'ozone stratosphérique et la production d'aéreux atmosphériques, donc des particules qui parfois polluent, surtout dans des villes grandes comme Paris ou en Chine, et d'autres nouvelles entités qui ne sont pas définies. Mais donc au niveau climatique, aujourd'hui, on est plutôt dans les jaunes, donc ça veut dire qu'on est dans une zone d'incertitude qui semble être à risque, mais est-ce qu'on est vraiment à risque ou non Donc on n'est pas encore dans l'orange et dans les rouges. C'est peinant déjà par rapport à cette limite environnementale de la planète. Voilà l'échelle de l'évolution de la de la notre espèce. Donc nous on était des hommes des néandertals au départ donc ça fait des milliers d'années. Et ici, c'est notre évolution en tant que civilisation et ça, c'est notre futur. Et on voit la même chose côté mer. Donc côté mer, avant, on avait une biodiversité, on, il y avait quelques vaisseaux, on a commencé à pêcher. Et maintenant, on a, on a beaucoup, beaucoup de navires. L'explosion est vraiment exponentielle et on exploite ces ressources, que ce soit la pêche, l'énergie... Et de tous les types, y compris de l'énergie dite propre, mais qui a peut-être un impact sur nos écosystèmes. Donc, vous devez avoir cette évolution de notre espèce en tête pour chercher aussi de comprendre qu'est-ce que c'est les changements climatiques et surtout en se concentrant sur l'océan. Donc, tout d'abord, l'océan, il n'est pas juste que beau, mais pour beaucoup, peut-être entre vous, qui exercent leur métier sur l'océan, mais il a une valeur vraiment monétaire. C'est le septième produit interne brut de la Terre. Et les régions océaniques, notamment, représentent 90 sur le globe de l'espace habitable. Ils hébergent un quart des espèces les plus évoluées et fournissent 11 de toutes les protéines animales pour l'humanité. Donc, ils ont vraiment une valeur économique très forte. Et cette valeur économique, elle est de temps plus forte que cet océan n'est pas abîmé, et on verra, on cherchera de, de comprendre qu'est-ce que ça veut dire abîmé ou être en bonne santé pour l'océan. Donc, euh, en retournant à notre système climatique, donc vous avez tous les compartiments du système climatique. Vous avez les rayonnements solaires. Ici, c'est l'atmosphère, les hauts de l'atmosphère. Ces rayonnements solaires ils pénètrent. Ce sont rayonnements solaires, sont ondes électromagnétiques des longueurs d'onde courtes qui attraversent l'atmosphère parce qu'elle est pratiquement transparente à moins qu'il y ait un nuage qui réfléchit la lumière mais ils arrivent jusqu'à la surface de notre terre et là euh, la surface de notre terre donc que ce soit les continents l'océan il absorbe cette lumière et il la transforme en un autre rayonnement électromagnétique qui est infrarouge donc vous ne le voyez pas et c'est un peu comme euh, les, les rayonnements qui est donné par euh, votre radiateur en hiver ou par euh, votre foyer, euh, le feu euh, dans votre maison, dans la cheminée. Donc euh, ces rayonnements infrarouges, ils commencent à, à vouloir répartir vers l'espace, mais là, l'atmosphère n'est plus transparente à ce type d'érénement et ils absorbent une quantité. Et c'est ce qui fait l'effet des serres, parce que quand ces gaz à effet des serres, qui sont la vapeur d'eau, donc les nuages par exemple, ou des gaz comme les CO2 et les méthanes, ils absorbent et ils la remettent à la fois vers l'atmosphère, mais aussi vers la Terre. Donc la Terre reçoit ces rayons solaires, c'est cette énergie, plus ces flèches rouges qui reviennent vers elle. Et donc tout ça, ça, ça constitue notre climat. Mais dans notre climat, on a deux fluides. Donc deux milieux qui peuvent bouger, qui sont l'atmosphère faite d'air et l'océan. Et donc c'est là, ils bougent pour chercher de répondre à cet rayonnements euh, euh, <coughs> rayonnement infrarouge et solaire qui arrive euh, en sondelle. Donc on verra comment pour l'océan. Donc l'océan couvre euh, plus de 70% de sa surface. Il est mouillé, donc il est constitué d'eau. On verra pourquoi c'est important. Et c'est une, cette eau dont l'océan est le réservoir principal et la source principale pour l'évaporation qui arrive ensuite sur les continents, poussée par les vents et qui relâche donc, qui précipite et nous alimente, soit nous, tout être très vivant. Et, euh, aussi relâche de l'énergie via la chaleur latente. Parce que chaque fois qu'une goutte d'eau évapore de l'océan vers l'atmosphère, il y a un transfert d'énergie de l'océan vers l'atmosphère. C'est comme ça, essentiellement, que l'océan passe de l'énergie à l'atmosphère. Après, du fait de cette constitution, une molécule d'eau, l'océan a une capacité thermique qui est mille fois celle de l'atmosphère. Donc... L'océan, vous savez, si vous mettez une casserole vide sur les feux, cette casserole se réchauffe très rapidement. Mais si vous mettez une casserole d'eau sur les feux, il met longtemps à arriver à ébullition. Ça, c'est parce que l'eau a une capacité thermique telle qu'elle stocke de la chaleur avant d'arriver, d'augmenter sa température. Et donc, ça, c'est la question peut-être la plus importante dans notre sujet ce soir c'est cette capacité à, à stocker de la chaleur. Et ensuite, donc je vous dis, c'est un fluide, donc il peut bouger. Il n'est pas comme un morceau, une barre de fer, mais il peut euh, bouger librement, comme ils font les fleuves. Donc, il bouge à travers des courants, et ces courants, ils transportent avec eux de la chaleur, entre autres, et ils la transportent des régions tropicales vers les régions à plus haute latitude, en rendant les climats des régions plus hautes latitudes plus douce. Donc, euh, rappelez-vous, l'eau avec sa molécule est ce qui fait cette, euh, cet océan très important. Parce que, comme il y a une polarité entre les... Euh, les euh, la molécule n'est pas une molécule symétrique, donc il y a un atome d'oxygène relié à deux atomes d'hydrogène, mais là en forme des tétraèdres, ce qui fait qu'il y a des charges de ces euh, parties des molécules qui sont négatives et positives et qui attirent d'autres molécules euh, d'eau à côté. Et donc, ces, ces liens qui attirent ces molécules d'eau entre elles s'appellent liens hydrogène Et pour les casser, il faut une énorme énergie. Et cette énorme énergie qu'il faut fournir pour casser ces, ces liens qui est à l'origine de cette capacité de l'eau, de l'océan, à stocker énormément de chaleur. Donc, euh, nous avons les rayonnements solaires qui est en jaune ici, qui arrivent essentiellement de manière efficace aux tropiques. La Terre et surtout l'océan, parce qu'il y a surtout une couverture océanique sur la Terre, ils stocke c est, c est, il ces rayonnements solaires en rayonnements infrarouges, en chaleur, et il la redonne à l'atmosphère. Si ici si on regarde une température moyenne de l'atmosphère, la, de la, euh, vous voyez qu'au niveau du sol, l'atmosphère est plus chaude qu'en altitude. C'est parce qu'elle est chauffée par les bas. Donc, c'est cet océan, surtout, qui chauffe l'atmosphère. Et donc, c'est cette chaleur qui, ensuite, est transmise à l'atmosphère la, à et qui part vers les régions polaires à l'origine essentiellement de l'océan. Et je vous donne un exemple. Une visualisation de ces transferts de chaleur. Ici, c'est une carte qui vous montre la température chaude du Gulf Stream, qui est le courant qui les longe les États-Unis. Ici, vous avez la Floride, et qui, à un certain moment, quitte la côte euh, nord-américaine et s'aventure à l'intérieur du bassin océanique atlantique. Une partie elle, revient vers les régions équatoriales et une autre partie rentre dans l'Arctique ici. Et en couleur ici, c'est la, la quantité de chaleur qui est donnée de cette courant océanique vers l'atmosphère. Si vous regardez dans les cartes des températures de l'océan, vous verrez que ces courants deviennent de plus en plus froids. C'est parce qu'ils continuent à perdre de la chaleur vers l'atmosphère. Donc ici, c'est une visualisation claire de comment l'océan transfère de la chaleur vers l'atmosphère. Donc il transfère de la chaleur essentiellement par évaporation, parce qu'ici, il y a un vent froid et sec qui vient des, du continent américain, qui est pauvre parce qu'il est froid en, en, en vapeur d'eau. Et dès qu'il commence à s'échauffer, il peut absorber de la vapeur d'eau. Donc, il y a beaucoup d'évaporation, ce qui aide aussi à ces transferts de chaleur. Donc, voilà, l'océan, il est le principal transformateur d'énergie solaire dans notre système. Et c'est grâce à l'océan. Et en plus, il la transporte loin, très loin. On peut avoir des, euh, un climat euh, qui n'est pas trop euh, difficile aux hautes latitudes. Donc, on parle d'évaporation. Donc, euh, regardons un peu les quantités d'eau. Euh, L'océan, c'est là que tout commence l'évaporation, et contient presque 100% de la, comme réservoir d'eau sur la Terre. Juste. 0,01% est contenu dans l'atmosphère, qui sert uniquement comme moyen pour les transférer sur les continents, où une petite partie donc précipite et reste pendant longtemps dans les calottes polaires, ou sous les glaciers, et sinon il va, il et retourne à l'océan. Ces cycles, c'est les cycles de l'eau il est associé à un échange d'énergie, parce que là aussi, avec l'évaporation, il y a cet échange d'énergie vers l'atmosphère qui est transféré. Donc, comment... Euh, le, donc, il y a l'égal stream, et, et l'égal stream amène de la chaleur vers la région arctique. Là, je vous fais suivre une particule qui, non seulement, elle va arriver à travers l'égal stream en Arctique, mais là, elle va se rafroidir. Elle devient, parce qu'elle est froide, plus lourde. Elle plonge. Elle plonge encore ici dans la mer des Labrador. Et ensuite, en profondeur, elle va rejoindre l'océan Austral où elle va faire quelques tours autour du, de l'Antarctique dans les courants circumpolaires avant de revenir en surface et refaire des tours. Si vous regardez ici, vous avez les années qui s'écoulent. Et en couleur, sera sa profondeur. Donc rose, rouge, et elle sera en surface, comme ici dans les flots indonésiens. Et quand elle sera jaune ou bleue, ça veut dire qu'elle sera dans les grandes profondeurs de l'océan. Cette particule d'eau, c'est une animation qui vous permet d'appréhender comment l'océan global est relié tous ensemble dans ce qu'on appelait la circulation thermoaline, qui euh, donc, amène une partie de l'eau euh, du Gulf Stream euh, jusqu'à l'Antarctique pour ensuite ventiler, alimenter les eaux profondes dans les autres océans. Il y a aussi cet océan qui est actif dans cette euh, transformation d'eau de surface vers les profondeurs, mais cette fois-ci, je vous montre juste la particule qui fera les tours par l'Arctique en profondeur, en, en s'approfondissant. Pardon, je ne suis pas animée, je dois animer là. Voilà, donc vous voyez, il est parti, il a fait des, des tours ici, il a pris les, la dérive Nord Atlantique, il arrive en Arctique. Il s'approfondit, il s'approfondit encore dans la mer du Labrador. Et après, il descend, il descend au sud et il commence à tourner autour de l'océan austral et il revient en surface pour entrer dans le Pacifique. Et pour faire tout ça, il a mis en 500 années environ. Donc, ça, c'est juste une illustration pour vous donner l'idée d'une particule d'eau, euh, un exemple de cette circulation globale qui amène de la chaleur vers l'Arctique, qui sinon serait beaucoup plus froid. Donc maintenant, on va on va parler euh, des, des, du, du système climatique terrestre et de l'impact de l'homme. Donc l'homme, depuis l'ère industrielle, a commencé à altérer cet équilibre qui était naturel en brûlant très vite des des ressources des carbone qui étaient fossiles. Donc du CO2, du méthane, et c'est là ils sont retrouvés dans l'atmosphère. Et donc on a eu, même s'il y a des traces infimes de ces gaz dans l'atmosphère, donc des parties par million voire des billions, mais cette augmentation a fait si que ces flèches, ils ont augmenté d'épaisseur. Donc voilà notre situation aujourd'hui. On a cette partie-là qui est devenue plus importante et qui commence à altérer de manière déjà détectable notre système. Alors quand on regarde combien de la concentration de ces carbone dans l'atmosphère, on ne retrouve pas toute la quantité que nous avons injectée, donc qui est autour des 9,4 gigatonnes, et on ne la trouve pas. Pourquoi Parce que au-delà de cette source, donc ça c'est uniquement la partie due à l'activité humaine. Un quart a été absorbé par la biomasse terrestre et un quart il a été absorbé par l'océan. Donc, euh, l'océan, il nous aide parce qu'une une partie euh, de cette carbone, il est parti dans l'océan. Et on va voir s'il y reste et quelles sont ses conséquences. Mais bon, les carbones, euh, la concentration du CO2 et d'autres gaz à effet de serre, elle a augmenté dans l'atmosphère. Et depuis nous observons une, une température moyenne globale sur notre planète qui euh, se réchauffe. Donc on est passé d'une anomalie référencée aux années entre 1990 et 1999, plutôt négative, vers des, des températures qui sont plutôt positives. Si on superpose maintenant l'allure de la teneur en... CO2 dans l'atmosphère, lui aussi, il augmente et il augmente de manière très corrélée avec l'anomalie des températures. Et si on regarde aujourd'hui, nous avons dépassé les 400 parties par million et euh, on est à 403,94, donc presque 404, et l'augmentation des températures en, en anomalie est de 0,68 degrés Celsius. Mais ça, c'est pour l'atmosphère à la surface de la Terre, quid de l'océan Mais l'océan, en surface, si on regarde la température des surfaces, il a augmenté aussi. Il a augmenté moins parce que c'est plus compliqué de chauffer, c'est plus long pour chauffer l'océan. L'océan, il est vaste, mais elle augmente aussi. Et les données, ça, ce ne sont pas des modèles, hein, ce sont les observations, ils nous les montrent. Mais ce qui est plus important, ce n'est pas juste la température des surfaces de l'océan, c'est où est passée cette énergie qui a été euh, émise par l'homme en termes des flèches rouges plus importantes au niveau du système climatique. Est-ce qu'il reste dans l'atmosphère ou est-ce qu'elle est partie Donc pour euh, euh, trouver cela, on a cherché de mesurer l'énergie qui est passée dans l'océan, comme dans d'autres compartiments. Et voilà comment on la mesure. On mesure ce qu'on appelle les contenus thermiques de l'océan, qui revient à multiplier la masse de l'océan fois la chaleur spécifique de l'eau, fois l'augmentation des températures de l'océan, mais pas uniquement à la surface, jusqu'à au moins 700 mètres de profondeur. Et donc, euh, là, cette énergie augmente, vous voyez, donc on a des données qui couvrent l'océan global à partir des années 50. Et donc, euh, après on a une époque où on avait quand même pas mal d'incertitudes, maintenant, on voit bien l'augmentation. Et donc, euh, rappelez-vous, il ne faut pas confondre température avec énergie. Et maintenant, si on compare hein, où est partie cette énergie dans les systèmes climatiques total, on retrouve que 93 du surplus d'énergie généré par l'homme, il est parti dans l'océan. Il y a 3 qui est parti dans la fonte des glaces. 3 absorbés dans les terres émergées et un seul est resté dans l'atmosphère. Donc ici, ce sont des unités en 10 à la 22 joules, ça s'appelle le Et euh, sachez que 5 fois la 10 22 joules représentent l'énergie stockée dans toutes les ressources fossiles aujourd'hui nous connaissons sur la Terre, que ce soit pétrole, gaz et charbon. Donc, c'est une quantité d'énergie énorme. Sans l'océan notre climat n'aurait pas vu sa température augmenter de 0,6 degrés, mais de, de au moins deux dizaines de degrés. Donc, je vous ai dit, l'océan ne se réchauffe pas qu'en surface, mais aussi en profondeur. Donc, on est en train de, de faire stocker à l'océan ce déséquilibre induit par l'homme, essentiellement dans les couches de surface, mais on commence déjà à les détecter en profondeur. Et donc, euh, nous sommes contents, euh, nous, hommes sur cette terre, que cet océan soit là et qu'il y ait en moyenne un 3000 mètres d'épaisseur. Donc, euh, donc, ça, c'est l'océan en surface, les premiers 300 mètres. Ça, c'est au-delà des 300 mètres de profondeur, essentiellement dans les, dans les milliers de mètres. Et ici sont les autres compartiments. Donc, on a la, la glace les continents et l'atmosphère en violet. Et donc, l'océan se réchauffe, mais quelles conséquences a ce réchauffement dans l'océan Pour l'instant, on ne détecte pas tout, mais je vous parle de ce qu'on arrive déjà à détecter. Donc D'une part, j'aimerais bien parler du niveau de la mer. Vous savez, vous entendez tous les jours, il augmente. Mais qu'est-ce que ça veut dire l'augmentation et pourquoi il augmente Il augmente pour deux raisons. D'un côté, il y a la fonte des glaciers et des calottes glaciaires. Donc, c'est de l'eau qui était stockée sur les continents qui est mise vers l'océan. Donc, il augmente en niveau, mais aussi l'océan se réchauffe. Et plus l'océan se réchauffe, plus son niveau augmente. On verra la part qu'aujourd'hui, on peut mesurer de ces deux effets. Donc voilà les observations d'augmentation du niveau de la mer. Donc ici, on parle d'anomalie et c'est au millimètre. Donc on parle de moins 50 euh, au début de l'ère industrielle et aujourd'hui on est autour de presque 200 millimètres. Donc on a en gros, à partir des années du début du siècle, on a les niveaux de la mer ont augmenté de 19 cm. Et donc ça, sont différentes estimations avec leur niveau d'incertitude qui était naturellement beaucoup plus grand par les passés. Mais vous voyez, on a un signal qui est vraiment différent du niveau d'incertitude et d'éventuels bruits de mesure. Et quant aux raisons, bon, 50% est dû à la fonte des glaces, 37% est dû au réchauffement de l'océan. L'océan se réchauffe et donc il se dilate. Et 13% sont des eaux continentales qui étaient stockées sur les continents donc, et qui euh, reçoivaient jusqu'à l'océan. Le niveau de la mer ne s'élève pas partout de manière égale. Ici, je vous montre la vitesse des variations du niveau de la mer mesurée par satellite qui donne au contraire des marégraphes une vision globale. Donc vous voyez qu'il n'y a pas la même vitesse d'élévation du niveau de la mer partout. Et <coughs> il y a deux raisons pour cela. La première, c'est qu'on a des courants océaniques qui, a, qui accumulent euh, les eaux les longs des continents. Et il y a aussi une variabilité régionale qui est due, au, elle aussi, au réchauffement différentiel des eaux plus la circulation océanique. Donc, on peut observer au niveau de la mer qui augmente plus dans ces régions que, par exemple, sur euh, les continents américains, sur la côte pacifique. Donc, euh, le fait qu'il y ait des marées graves qui mesurent des niveaux de la mer qui augmentent de manière différente est normal. À cela s'ajoute aussi un problème géophysique, mais donc je ne vais pas vous parler de ça. Ça, c'est les signal que vous devez retenir aujourd'hui. Alors, la... Les glaces continentales fondent. Ici, ça, ça vous donne la vitesse de la fonte le long du Groenland. Ici, les réchauffements et la vitesse des fontes en, euh, sur les continent antarctique. Ici, des photos qui ont été prises au début du siècle sur les glaciers Rhône en Alpes Suisses et en 2008, où on voit cette langue glaciaire qui a complètement disparu. Donc, euh, la fonte glaciaire des, des glaces continentales n'est plus à, à commenter. Elle existe. Mais les derniers résultats, qui sont les derniers résultats de ces dernières deux années, montrent que, par exemple, autour de Groenland et l'Antarctique, c'est l'angle des glaces qui arrive jusqu'à l'océan. Ils, ils vont à l'intérieur de l'océan et ils fondent essentiellement parce que c'est l'eau qui se réchauffe. L'eau qu'ils touchent est plus chaude et qui accélère leur, euh, leur euh, fusion au niveau de la mer et qui accélère leur... Euh, parce que les glaces continentales ne sont pas figées, ils s'écoulent, donc l'écoulement vers la mer. Donc ici, c'est juste une carte des différences de température des températures des sous-surfaces de la mer. En 2001 et en 2009, vous voyez, on a une différence de 2 degrés tout autour du Groenland, qui est transférée là par un réchauffement local, mais aussi par des courants. Ici, je vous montre les courants donc, qui partent de l'Arctique et transportent ces anomalies aussi ailleurs. Donc ces langues glaciaires ils touchent des eaux qui sont 2 degrés plus, euh, plus chaudes qu'auparavant en une dizaine d'années. Voilà un bilan sur la fonte de cette glace. Donc En noir, c'est la somme de la fonte de l'Antarctique et du Groenland, tous les deux mesurés. L'Antarctique, c'est plutôt en rose. Les Groenlandes, c'est celui qui font le plus en ce moment. Et en bleu. Donc pour vous donner les taux, donc les Groenlandes font entre 34 et, et environ 34 gigatonnes par an. Naturellement, il y a des variations. Euh, ça, c'était dans les années 90 et maintenant, aujourd'hui, on est à 215 gigatonnes par an. L'Antarctique, on a estimé à 30 gigatonnes par an et on est aujourd'hui à 147 gigatonnes euh, par an dans la dernière décennie. Donc, les glaces continentales commencent à fondre. Et donc, euh, ça explique euh, moitié du signal euh, d'augmentation du de de niveau de la mer. Aussi, ce qui disparaît euh, de plus en plus, c'est la glace, la glace des mers, donc la banquise en Arctique. En Arctique, celle-ci était la, les la limite de la banquise dans les années 70 et aujourd'hui la limite de la banquise à la fin de l'été est uniquement celle-ci avec des glaces qui sont de plus en plus jeunes, donc moins résistantes, moins épaisses. Et voilà la mesure de la, de euh, de la surface de cette banquise à la fin de l'été au, au fil à mesure des années. Donc on arrive jusqu'à 2010. Et une des raisons de la disparition de cette banquise, c'est cette dérive nord-atlantique qui amène une eau qui est plus chaude et qui aide à cette fusion de la banquise. Donc là aussi, c'est l'océan en question. Alors, l'océan est la source de chaleur, d'évaporation pour notre cycle d'eau euh, sur notre Terre. Et parce que dans l'océan, il y a plus d'énergie, je vous répète, plus de 93 des surplus d'énergie injectés dans les systèmes par l'activité humaine a été absorbé par l'océan. Et donc, cette augmentation d'énergie a comme conséquence que les cycles hydrologiques s'intensifient. On a plus d'évaporation, là où il y a toujours eu de l'évaporation, et plus de précipitations, là où il y a normalement des précipitations. Donc ce cycle est plus intense, ce qui explique euh, euh, des signaux qu'on observe aussi en salinité de l'océan. Quand l'eau évapore, on a une eau qui reste plus salée dans l'océan, parce que ce qui évapore, c'est uniquement l'eau douce. Donc pour faire un résumé jusqu'à ce que nous avons dit jusqu'ici, l'océan réchauffe l'atmosphère, l'énergie est stockée dans l'océan et induit une augmentation du niveau de la mer et les surplus d'énergie est à plus de 90 stocké euh, dans, dans l'océan. Il induit en fusion de la glace continentale, qui elle aussi participe à l'augmentation du niveau de la mer. Il induit en, en fusion de la banquise et un cycle hydrologique plus intense. Donc plus d'évaporation, plus d'énergie, plus des tempêtes et des nuages. Maintenant, euh, on a regardé tout ce qui était énergie. On va regarder la partie carbone. Donc on a du CO2 qui a été injecté dans la, par l'homme dans l'atmosphère continuellement. Et il y en a un, un peu plus d'un quart qui va partir dans l'océan. Donc on va voir si dans l'océan, euh, quelles sont les conséquences de CO2, et si on voit une augmentation de ce CO2 dans l'océan. Donc, la, à la surface de la mer, il y a un échange des gaz qui sont contenus dans l'atmosphère, notamment d'oxygène et du CO2. L'oxygène qui est euh, en équilibre dans la, à la surface de la mer, et il est ensuite injeté par les courants à l'intérieur de l'océan et c'est l'oxygène, des eaux riches en oxygène, et ils permettent la vie. Le CO2, il est aussi en équilibre à la surface, et pour différentes raisons, il rentre dans l'océan. Et ces raisons principales sont deux. Donc une, c'est les courants océaniques. Quand il y a des courants qui deviennent froids et pèsent plus lourdes et vont en profondeur, comme ce qui se passe en Arctique, en mer du Labrador, ils amènent avec eux du CO2 d'issue. Et plus les eaux froides, plus ils peuvent contenir du CO2. Sinon aussi, il y a, ça, c'est la pompe physique. Sinon, on a une pompe biologique. Le CO2, il est dissu. Il est utilisé par la vie pour, pour former des carbonates et de la matière organique. Ensuite, ces bestioles qui vont du phytoplancton à des choses un peu plus évoluées meurent. Et euh, donc, la matière, elle se dépose dans les sentiments et là, elle est séquestrée pendant des millions d'années. Tandis que cette séquestration à l'intérieur de l'océan par les courants, elle peut être de quelques dizaines, voire quelques milliers d'années. Mais un jour, ces eaux qui sont en profondeur, elles feront à nouveau surface et interagiront avec l'atmosphère. Donc, en gros, ce que je vous montre, c'est que là où les eaux sont froides, donc ici, c'est une vision bidimensionnelle à travers l'Atlantique la, ici on a la latitude l'équateur est ici, c'est là où il reçoit beaucoup d'énergie solaire les eaux à la surface sont rouges parce qu'elles sont chaudes ici on est dans les régions polaires Atlantique Nord, ici on est à côté de l'Arctique et donc là ce sont les eaux froides Donc ici euh, l'océan reçoit de la chaleur ici il en perd plus qu'il en reçoit mais parce que l'océan bouge, donc il y a des courants qui se mettent en mouvement et transportent de la chaleur. Et en retour, il y a ces courants profonds que nous avons visualisés avec la particule et d'autres courants encore plus profonds qui ont origine autour de l'Antarctique. Donc, à ça, est associée la pompe physique qui amène en profondeur les CO2 qui les capturent pendant quelques dizaines, quelques centaines, voire quelques milliers d'années. Et c'est cette pompe physique qui, aujourd'hui, est en train d'absorber la grosse partie du CO2, du 28% que vous avez vu. Essentiellement, c'est la pompe physique qui fait le travail. On peut voir aussi les régions où cette CO2 est absorbé, Ça, ce sont des mesures. Donc, en bleu, c'est l'océan qui reçoit du CO2 et qui le transfère à son intérieur. En rouge, c'est là où il est injecté dans l'atmosphère. Vous voyez là où c'est froid, où les eaux partent en profondeur, mais c'est là où il rentre. Si on regarde là où il va, aujourd'hui on est capable aussi de faire un inventaire du carbone d'origine anthropique. Et on voit que là où il y a la formation des eaux profondes, ici dans cette. J'ai perdu ma flèche. Dans l'Atlantique Nord, mais on voit une grosse tâche des valeurs fortes en carbone anthropique et une autre tâche, et tout autour de, de, de l'océan Austral. Si on a, si on a sommé toutes ces valeurs, on arriverait à des valeurs plus importantes que l'océan Atlantique, parce que l'océan austral il est immense, mais vous voyez donc, que les deux moteurs des de formations d'eau profonde, ils a, digèrent énormément de carbone. Donc euh, voilà, maintenant on va voir si on voit les signaux d'augmentation du CO2 dans, dans l'océan et quel impact il a sur la biosphère. Donc voilà, vous savez que l'océan est vivant, vous mangez du poisson. Euh, on s'est mesuré par satellite euh, la quantité euh, à la base de toute la chaîne alimentaire, c'est la chlorophylle qui est en surface, c'est tout ce qui est vert. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de chlorophylle. Bon, ici c'est euh, une des deux saisons, donc c'est les printemps euh, boréales, donc il y a beaucoup de vert dans cet euh, océan sous-tropical. Et après, vous avez un océan qui est très actif dans l'océan austral, qui maintient toujours un peu de vie aussi dans l'océan austral. Donc, c'est un peu plus compliqué de mesurer la vie qu'est la physique, mais on y arrive aujourd'hui à mesurer beaucoup des choses. Enfin, on continue à évoluer en termes d'observation, mais on commence à avoir des résultats. Et donc, notamment, je vais vous parler de l'acidification de l'océan. Donc, l'acidification, c'est au mot. Mais il a deux conséquences. Donc, tout d'abord, acidification. Vous savez, quelque chose qui est acide, vous ne mettrez pas trop la main dedans parce qu'il risque de la, vous la brûler. Donc, euh, la solution acide, c'est celle qui contient des, des ions d'hydrogène hein, en plus grand nombre par rapport des, des ions OH dans une solution à base d'eau. Donc, euh, nos cheveux, chevaux sont à 4,5. L'océan, il est autour de 7,58. Acide, c'est plutôt 0 et euh, alcalin, c'est plutôt 14. Donc voilà, le, le CO2, quand il arrive dans, dans l'eau, il se lie avec la molécule d'eau, donc il fait une réaction chimique et il laisse des ions hydrogènes euh, libres. Et donc voilà, ça c'est la première acidification qui est mesurée par les pH. Euh voilà donc des mesures. Donc, on est ici à la station BATS qui est au large aux bermuda C'est une station américaine qui est celle qui a mesuré depuis longtemps la concentration des CO2 atmosphériques. Et elle a commencé aussi à mesurer les CO2 océaniques. Donc les CO2, euh, pardon, les CO2 océaniques, voilà en bleu. Donc vous voyez, tous les deux, ils augmentent. Et ça, c'est la mesure des pH. Le CO2 augmente dans l'océan, comme dans l'atmosphère, et les pH diminue. Donc les pH diminue, ça veut dire qu'elle devient de plus en plus acide. Donc on est à 8 et quelques. Donc on était à 8,13, mais non, on est plutôt à 8,08 dans cette station. Et la deuxième conséquence, c'est que... Les bestioles qui ont besoin de construire leur carapace en calcaire, que ce soit les coraux, que ce soit euh, des éléments comme des phytoplankton à, à, à, à squelette calcaire, ben, ils ont besoin de former du CaCO3. D'accord Et pour faire, former cette quantité, donc, ils ont besoin des, des ions CO2-, CO3-. Et ces ions CO2-, CO3-, de moins, ils, sont, ils deviennent de plus en plus rares parce que plus il y a de CO2, cette, euh, cette ion d'hydrogène euh, s'est lié avec cette CO3-2 pour former cette HCO3-, moins, qui est euh, la, la mesure, en gros, euh, de la, de la non, de la, du pH et de la non-disponibilité des ions. CO2 CO3 2 pour former du CA CO3. Donc, il y a moins de possibilités pour ces plantes de former ces squelettes si on augmente notablement la concentration du CO2 dans l'océan. Donc, si ici, on fait une, une carte avec ces CO2 euh, 3, pardon, CO3 2 en quantité par rapport à, à la quantité des CO2 dans l'atmosphère, on voit que cette quantité-là, qui sert à former les carbonates de calcium, il diminue avec l'augmentation euh, du CO2 à, atmosphérique, parce qu'il va dans l'océan. Donc euh, euh, voilà, c'est que nous avons donc comme élément, et on va chercher de regarder dans les futurs. Dans les futurs, nous avons pas les observations, nous avons juste des modèles. On va voir avec les modèles de chercher, de euh, comprendre qu'est-ce que pourrait être notre futur. Donc ici, tout d'abord, je vous montre les courbes. Donc la courbe noire, sont les observations. Et euh, ensuite, euh, les simulations pardon, faites sur cette période par les modèles qui recouvrent euh, les observations. Et ensuite, les scénarios, ce sont des scénarios d'émission des gaz à effet de serre. Ici, émission des carbone donc, les scénarios rouges qui appelaient R6, RCP 8.5, c'est celui qui est tel qu'on l'a maintenant. On continue notre business as usual et rien n'échange. Voilà la courbe qui va prendre. Et ensuite, des scénarios un peu plus raisonnables où, à un certain moment, là immédiatement, là un peu plus tard, là un peu plus tard encore, on commence à réduire les, les quantités de carbone qu'on émet dans l'atmosphère pour une décision politique. Et donc, accompagné à ces scénarios, donc, il y a eu des simulations. Ici, je vous montre les, euh, les plus pessimistes, donc celui actuel, et les plus optimistes, le, les variations de la température des surfaces. Donc, ce sont les simulations historiques qui recouvrent très bien les observations. Et voilà leur évolution. Donc, dans les futurs, on aura une palette... Qui est centré autour de plus 4 degrés Celsius si on ne fait rien d'ici la fin du siècle. Donc euh, euh, voilà euh, la, la les changements de température par degré de réchauffement global. Donc on voit qu'ici à la fin du siècle, ce réchauffement n'est pas partout homogène. L'océan comme il se réchauffe très lentement, il sera plus frais. Mais la, la, parce qu'on a plus de continents dans l'hémisphère nord, cette chaleur, cette énergie va se, stocker, va se centraliser essentiellement dans l'hémisphère nord. Et plus au nord en bas, plus le signal y sera fort. Une partie de l'évolution future du climat est inéluctable. C'est-à-dire qu'on a déjà émis une quantité de CO2, de carbone, des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Les CO2 notamment, il y reste au moins pendant 5 ans. Mais l'amplitude de ces réchauffements dépendra des régions des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, donc des décisions politiques qui seront prises. Donc, par exemple, on pourra avoir, avec un scénario le plus optimiste, une banquise qui sera encore là d'ici la fin du siècle, ou, si on ne fait rien, une banquise qui, dans ce modèle, a complètement disparu dans l'Arctique. On va regarder maintenant. L'océan. Donc, l'élévation du niveau de la mer, les, euh, ça c'est les scénarios euh, business as usual, et celui-là c'est l'optimiste. Ici, on a les différents scénarios pour euh, l'élévation de la température de la mer. Donc, la température de la mer continuera à s'élever si rien s'est fait. Donc jusqu'à maintenant, c'était des 0,11 degrés par décennie. Les projections pour la fin du siècle, c'est entre 0,6 dans les plus optimistes, à plus de 2,7 en moyenne en surface. Pour les niveaux de la mer, c'est presque 20, euh, 20 cm depuis le début du siècle, du 20e siècle. Vers la fin du 21e, euh, 20, on aura entre... 28 cm et 98 cm selon les scénarios qui seront choisis. Maintenant, si on regarde les pH dans, dans l'eau, on voit que les pH continuera à diminuer constamment si, si on est dans les business as usual. Et par contre, il, il pourra être limité si on fait quelque chose assez vite, dès maintenant, sur les émissions de gaz à effet de serre. Donc, l'oxygène, je ne vous ai pas trop parlé, mais je vous ai dit qu'il est important pour que la biosphère marine se développe. Ils ont besoin d'oxygène aussi, comme nous, pour respirer. Et donc, euh, on a observé que dans l'océan mondial, cette quantité d'oxygène diminue. Et cet oxygène continuera à diminuer de manière relativement importante si on ne fait rien euh, quand au euh, euh, aux émissions de gaz à effet de serre. Donc pour l'instant, il a diminué de 0,6 Il pourrait diminuer jusqu'à 4 de son valeur actuelle. Donc, on a observé la variation du pH en fonction de cette, euh, euh, euh, l'augmentation la, du CO2 dans la, dans la mer, la diminution de cette molécule qui sert à, à fabriquer des carbonates, donc on va voir comment elle va évoluer dans les futurs selon ces modèles climatiques. Donc les pH continuera à diminuer, cette molécule elle sera de moins en moins euh, disponible et donc on aura des effets de corrosion euh, sur les coraux, mais aussi euh, la possibilité, la la, la, la, la capacité diminuée probablement d'éléments comme euh, ces phytoplanctons qui est à la base de la chaîne alimentaire pour se former de manière robuste comme euh, il est aujourd'hui. Donc on a déjà des phénomènes des bleaching dus à l'augmentation de la température euh, dans les régions tropicales mais on commence déjà à voir hein, des effets euh, dans d'autres dans écosystèmes comme la Méditerranée. Donc euh, ces effets-là il, il est fort probable qu'ils vont s'amplifier dans les futurs. La température est quelque chose et les variations autres de l'écosystème sont quelque chose que les écosystèmes ressentent déjà. Donc on a déjà observé des euh, des variations en position des différentes espèces qui ont tendance, la plupart, à migrer vers les pôles pour suivre les isothermes d'égale température, mais euh, voilà les projections pour les futures. Donc, si là on voit des algues benthiques, ils pourront changer entre, euh, entre quelques kilomètres et plus de 50 kilomètres. Mais il y a des choses comme les phytoplanctons qui, est à la base des, de la chaîne alimentaire, qui, elle, devra migrer de beaucoup de degrés. 4, 5 degrés pour pouvoir survivre dans des conditions qui lui sont propres. Donc, ça ne veut pas dire nécessairement qu'il y aura une extinction, mais il y aura un gros changement dans les, systèmes, dans les écosystèmes euh, marins. Et euh, des études ont été faites pour chercher de prévoir les effets simultanés, donc qui, euh, au cours en même temps positifs sur la biosphère marine et celles négatives, sur notre biosphère d'ici à la fin du siècle, en prenant en compte pas seulement l'élévation de la température, la diminution du pH, la diminution de l'oxygène d'issue, mais en les prenant tous. Et on voit clairement que les effets négatifs ils sont plus importants que les effets positifs. Donc, sont des études, ce n'est pas encore la réalité parce que ce sont des projections à de 2100, mais sont suffisamment importants pour nous faire donner une attention accrue à cet compartiment qui est notre océan et qui fait vivre des millions bientôt des milliards de personnes, parce que notre humanité aussi est là en expansion démographique qui est très importante, donc on est tous sur la même planète et c'est cette même planète avec laquelle nous devons vivre. Donc, en gros, ce qui va passer selon ces projections-là, c'est que la partie vivable de l'habitat où, par exemple, il y a suffisamment de euh, des, <coughs> des molécules pour former des carbonates, euh, il y a suffisamment d'oxygène pour faire vivre les écosystèmes, elle devient de plus en plus mince et euh, donc elle sera... Probablement très mince par rapport à aujourd'hui pour faire vivre tous les écosystèmes en équilibre tels que nous les connaissons aujourd'hui. Donc, une chose importante pour les futurs, pour chercher parce qu'on n'a plus la solution. Maintenant, il faut non seulement réduire les émissions à gaz à effet de serre, mais il faut s'adapter, réparer si on peut c'est aussi chercher de comprendre et manager ce système qui est notre océan. Pour le faire, il faut que nous devons mesurer ce que nous devons gérer, comme l'a dit Jacqueline MacLeod, qui était l'ancien directeur de l'Agence européenne de l'environnement. Donc, en océanographie, nous avons fait de formidables avancées. Voilà comment a été couvert notre océan en moyenne dans les années 50. Aujourd'hui, grâce surtout à des flotteurs, et des, flotteurs des petits robots qu'on met dans l'océan, on arrive à échantillonner les premiers 2000 mètres en moyenne annuelle de l'océan de cette manière, et pas uniquement avec les campagnes océanographiques. Mais nous sommes que déjà pour la partie physique, donc ici sont tous les mouillages qu'aujourd'hui nous disposons. Euh, aussi pour mesurer nos points fixes, l'océan et l'atmosphère en même temps, on n'est qu'à 50 de ce qu'on devrait faire. Donc, il faut qu'on continue à observer. Et comme observer, ça coûte beaucoup d'argent, il faut chercher d'être smart. Et c'est pour cela que, dans le monde océanographiques, physique, mais pas seulement, aussi euh, biochimique et, et biologique, il y a toujours des chercheurs qui travaillent avec des ingénieurs pour chercher d'observer la variable au moindre coût et de la manière la plus globale qu'on puisse. Donc on a fait des énormes efforts sur les satellites qui nous aident énormément, surtout depuis 20 ans. Il a, <coughs> des campagnes océanographiques, il faudra toujours au moins pour, pour répéter certaines radiales et aller là où euh, c'est très compliqué d'aller sans un bateau. Euh, on a instrumenté des éléphants des mers on utilise des navires commerciaux pour effectuer ou même des, des bateaux des régates pour effectuer des mesures mais on a développé des systèmes autonomes et on continue sur cette voie là pour ce qu'ils sont beaucoup moins chers qu'émettre et ils durent des années et sont beaucoup moins chers qu'un jour des bateaux et donc ça il faudra continuer à développer donc les instruments et la recherche dans ces domaines et pour ensemble avec les chercheurs et les collectivités territoriales régionales et les gouvernements chercher de euh, euh, diminuer les émissions euh, de carbone dans l'atmosphère ça c'est la première chose mais chercher aussi de réparer protéger et surtout s'adapter à ces changements qui désormais il est inévitable mais là aussi, il y a un gros enjeu. C'est une question de volonté. On peut les faire. Rien n'est complètement perdu. Au contraire. Donc, pour conclure, je suis allé trop vite sur la conclusion. Donc, l'océan, c'est l'élément essentiel pour notre climat. C'est lui qui transforme l'énergie solaire en chaleur pour notre système climatique. Et c'est lui qui absorbe les surplus de chaleur dus à l'effet anthropique, donc à l'activité humaine, depuis l'ère industrielle. Donc, ces différentes fonctions climatiques, donc il absorbe aussi les carbones anthropiques de l'océan, sont liées au fort couplage dynamique, thermodynamique, entre l'océan et les autres composantes du système Terre. Donc, les systèmes, c'est un système complexe avec des interactions entre sous-systèmes et notamment de l'océan avec... Tout ce qui est continent, atmosphère, glace, etc. Donc, c'est un champ interdisciplinaire. C'est pour cela que nous sommes des scientifiques de différentes dis disciplines, et que nous travaillons ensemble sur ces questions, qui désormais sont aussi de la, un enjeu pour les sciences humaines sociales. Euh, il faut comprendre et prévoir les changements climatiques parce qu'il faut s'adapter. Et ça, ça requiert donc, ces approches pluridisciplinaires dans lesquels nous avons les observations. Il faut les parfaire, il faut observer plus, il faut modéliser encore mieux et décrire théoriquement les processus qui, encore aujourd'hui, nous ne comprenons pas très bien. Euh, donc, les impacts climatiques, nous les observons déjà. Ce n'est pas juste une réalité fictive des modèles. sont là dans les observations. On, nous avons des incertitudes sur les projections futures, mais aussi ces incertitudes sont liées à des choix du, des gouvernements quant aux émissions des gaz à effet de serre. Et ça, c'est le premier, premier élément. Il faudrait que les gouvernements vraiment se mettent d'accord pour activer une autre euh, une, une transformation énergétique et une, une transformation de notre euh, système économique. Donc il faudra aussi réfléchir dès maintenant à la protection, à la datation et à la réparation des notre système climatique, notamment les systèmes océaniques. Plus on attend, plus cela sera difficile et inefficace. Donc ça ça implique aussi des idées comme la géo-ingénierie pour capter des émissions de gaz à effet de serre. Naturellement, plus on, a, on attend, plus il faudra capter. Donc, euh, il faut que les jeunes, aujourd'hui, ils cherchent de réfléchir aussi à ce type de recherche et pas les recherches fondamentales comme on pensait il y a une vingtaine d'années, ou 30 années, quand j'ai commencé. Merci.